bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien que l'on m'entend bien et que vous êtes prêts à faire une heure à peu près de sparkle de requête avec moi ce soir comme tous les mardis et je continue sur ma bonne résolution de ne pas parler tout seul même si c'est moi qui parle beaucoup malheureusement mais ce soir je suis avec une personne qui me connaît bien et qui va prendre la parole qui va oser s'il y a besoin avec euh, notre amie Léa, qui était déjà présente, que je passe à l'écran. Léa. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai très hâte de faire cette session aujourd'hui parce qu'on va parler de cartes et de visualisation, et de trains et de métros et de tout un tas de trucs comme ça. Euh, ça va être assez chouette. Parfait. Euh, Peut-être te présenter rapidement tout à fait, tout à fait. Euh, donc moi, c'est Léa, Oregon sur la plupart des réseaux et c'est aussi mon compte euh, perso sur les projets Wikimedia. Mais euh, étant donné que je travaille euh, depuis euh, bientôt six ans euh, pour l'équipe de développement de Wikidata à Wikimedia Allemagne, euh, j'utilise surtout euh, mon compte avec mon nom complet Léa Lacroix sur, euh, sur les projets. Et euh, donc je travaille euh, avec Lydia et tous les développeurs de, de, de Wikidata, notamment depuis un petit moment sur, euh, sur des événements euh, en ligne ou un jour peut-être de nouveau euh, en présentiel euh, autour de, de Wikidata avec euh, la communauté de Wikidata au sens large. On aura l'occasion de reparler des événements euh, à venir euh, à la fin de ce live, mais il va se passer des trucs assez cool dans les, dans les semaines à venir. Donc, euh, stay tuned comme on dit euh, en ça. français et en plus ça me concerne donc euh, on en reparle à la fin euh, du coup l'idée ce soir c'est aussi de faire des, des requêtes simples parce que euh, voilà je pars souvent dans, dans des délires et des requêtes euh, ou des outils fort compliqués et c'est peut-être pas plus mal parfois de revenir sur des bases et donc euh, léa euh, fera aussi le cobaye avec moi <rire> Pour faire des choses relativement simples. Voilà. Du coup, je vois que le chat est très content de faire des trains. Hop là, on passe du coup sur mon écran. Et euh, donc, du coup, là, on est sur Wikidata, comme d'habitude, pas de problème, wikidata.org. À gauche, on a le lien vers le query service qui nous mène aussi, on peut y aller directement, query.wikidata.org. Euh, c'est là qu'on peut faire, du coup, on tape le code en Sparkle euh, de ce qu'on veut obtenir. Euh, donc le rappel, c'est qu'on commence toujours par la même genre de syntaxe, Select, Where et les crochets, et qu'on n'a pas obligé de la, la connaître par cœur. On peut commencer à la taper, par exemple, là je tape juste SELE, -E, et je fais CTRL-Espace, et il me propose automatiquement la, la bonne syntaxe correspondante, avec Select, Étoile, pour dire récupérer tout. Euh, le where et les deux crochets Et il nous les met bien Et euh, on peut commencer par Simplement par des euh, Les gardes de Les gares de métro à Berlin Par exemple Oui carrément. Donc je prends une variable Que j'appelle gare Le préfixe WDT pour dire une propriété Et je vais dire qui a pour nature Nature de l'élément P31 Et qui est d'être une gare alors, on va commencer par une gare ferroviaire pour les trains. Puis on verra ce que ça donne après. Et donc, ça, c'est une première condition. Et je peux ajouter oh. une. Oui Mais comment tu sais quoi taper Parce que moi, je ne savais pas que ça s'appelait euh, gare ferroviaire. Alors, comment je sais quoi taper C'est une bonne question. En fait, je commence à taper naturellement le mot gare et je fais contrôle espace. Et c'est là qu'il me propose à l'écran euh, plusieurs euh, concepts, plusieurs éléments. Wikidata, qui euh, correspondent ou qui commencent par gare. Donc le premier, en l'occurrence, souvent est plutôt le plus bon, le plus pertinent, mais pas toujours, il faut faire attention. Et donc là, le premier gare ferroviaire, c'était bien ce que je veux, lieu d'arrêt des trains, comme le dit la description, j'ai pas de doute. Mais j'avais aussi gare, lieu destiné à la montée et à la descente des voyageurs. On regardera d'ailleurs tout à l'heure quelle est la différence, sans doute que celui-là est plus large. Euh, une gare euh, de tramway, une gare de chevaux, une gare de, de bateaux, et on ne dit pas vraiment gare, mais aérogare, euh, etc., gare maritime, éventuellement, tout ça, ça peut être compris comme une gare, en général. Et après, on a des choses comme gare, un quartier administratif de Paris, ou un quartier de Luxembourg, ou une page d'homonymie, une gare ferroviaire italienne, le nom de famille, gare, des choses qui ne sont pas définies, d'ailleurs, voilà, on en a beaucoup qui s'appellent gare, euh, parfois, quand vous travaillez sur des données un peu spécifiques, ben, ça sera pas le premier. Il faudra faire attention à prendre celui qui correspond. Donc là, c'est bien le 55488, mais je connais pas absolument pas le chiffre par cœur. C'est bien en faisant contrôle espace qui me l'a proposé. Euh, et du coup, pour faire une deuxième condition, on va faire pareil. Euh, WDT pour dire que c'est une propriété, c'est toujours euh, élément propriété valeur. Ça, ça change jamais. Et mais là on peut mettre du coup alors localisation mais c'est pas localisation si localisation administrative. Mais si j'avais commencé à taper situé ben c'est aussi localisation administrative qu'il me propose. Il sait que c'est le même, c'est un alias qui est défini dans Wikidata. Donc voilà. Et donc on avait dit à Berlin. Et au pire tu peux aussi aller regarder directement dans un élément Wikidata pour savoir comment c'est structuré et si tu as un doute. Oui. Alors ça c'est surtout quelque chose que je fais quand ça marche pas en fait. Si ça marche du Premier coup, comme ça, pas de problème, mais là on va lancer. Il est possible que ça marche pas d'ailleurs. Euh, je vois plusieurs pièges potentiels, euh, mmh. et donc là il m'en donne 4. C'est à mon avis parce qu'on a demandé que les gares ferroviaires. Euh, et donc par défaut, les résultats sont euh, un tableau. Là j'ai qu'une seule variable, donc il a qu'une seule colonne. Quatre résultats, quatre lignes. Jusque là, il n'y a pas de piège, et par défaut, il nous donne juste les. Je pense que c'est le les gares de le train, train effectivement et qu'à mon avis les, les stations de métro c'est autre chose. Donc qui nous donne la Bahnhof Malsdorf S Malsdorf en français. Euh, pourquoi S c'est étrange mais ça c'est une gare ferroviaire. C'est une, une gare de RER. s C'est ouais. les deux. C'est pour ça qu'elle ressort comme gare euh, ferroviaire quand même. Est-ce que c'est valable ou pas effectivement S-Bahn normalement c'est que les ce qu'on appelle le RER en France mais euh... Euh... Oui, mais il est possible que ce soit les deux, qu'il y ait aussi des trains euh, régionaux, nationaux qui s'arrêtent là. C'est vrai que son nom, euh, ils mettent le S parce que c'est avant tout une gare de S-Bahn. Du coup, ce que j'ai fait, mon premier réflexe, c'est de descendre, de regarder les autres infos. Et notamment, je sais que souvent, il y a gare voisine. Je sais que c'est bien fait en plus à Berlin. Je n'ai pas pris totalement la ville par hasard. Et on voit sur quoi les voisines. Donc on voit qu'elle est sur la ligne 5 du S-Bahn. OK ligne 5 mais on voit qu'elle est aussi sur euh, direction gare de Berlin Ostkreuz par le RB26 Brandebourg OK je sais pas ce que c'est mais ça ça a pas l'air du S-Bahn donc effectivement Non, c'est pas... un train régional. C'est ça. Et sur aussi la ligne 62. Alors ça 62, j'ai aucune idée, faut que je clique qui me dit que c'est une ligne de Ah, de tram, le tram passe ici aussi. Ce qui est marrant parce que du coup, c'était pas mis en nature, on aurait pu dire que c'était une gare de tram aussi. Euh, alors, après se pose l'internelle question de est-ce que c'est une gare qui fait train et tram en même temps ou est-ce que c'est deux gares différentes qui sont côte à côte et potentiellement avec le même nom euh, Ça, les gens se battent. Euh, parfois, c'est clair, parfois, c'est pas clair. Euh, je ne rentrerai pas dans ce débat ce soir. Voilà. Et sinon, on aurait pu aussi descendre pour savoir sur euh, l'article, notamment l'article en anglais ou en allemand, où il disait euh, par défaut euh, si c'est sur une. Euh, Sur une ligne, et il nous dit que c'est sur des lignes de bus, et ouais, le RB26, il nous dit que c'est bien, voilà. ok. Euh... Donc là, j'ai cliqué sur l'élément pour en savoir plus. Euh... Et ce qui serait intéressant, c'est quand même d'avoir directement dans Sparkle le nom de cette gare. Et donc là, j'utilise ce qu'on appelle le service label, qui est une ligne que là encore, typiquement, je connais absolument pas par cœur. J'ai jamais réussi à retenir ce code, il est beaucoup trop long et euh, il est tellement spécifique. Il s'utilise que dans ce cas-là que ça sert à rien de le retenir. Donc je commence à taper SERV, typiquement, contrôle espace et me le complète. Euh, le piège, c'est qu'il faut demander explicitement dans ces cas-là d'afficher gare, gare label et on peut mettre aussi du coup gare description. Et là, si je le relance, il n'y a pas de piège, vous aurez les quatre mêmes résultats, mais euh, avec des colonnes en plus qui vous nous donnent des indices. donc Malsdorf, gare de Berlin-Pilschelsberg, gare de Berlin-Pöscholstrasse, Pöscholstrasse, pardon. Pecholstrasse. Pecholstrasse. Ah oui, c'est pas une facile celle-là. Voilà, et Berlin-Perlerberger. Et là, tout de suite, euh, Léa doit faire des gros yeux, et moi aussi, euh, vous savez qu'il en manque. Euh, oui, c'est La gare centrale, de... j'ai oublié son nom, euh, exact. Ouais. Euh... quand j'ai vu 4, je me disais que c'était... Je dis... ne donc... m'attendais pas du tout à celle-là. Voilà, donc euh, c'est sûr que là, au moins, dans Gare Ferroviaire il nous... ou, dans... ou dans Berlin, il nous en manque. Alors, là, je vais faire une recherche Google, tout simplement, mais Gare Centrale Berlin. Euh, elle s'appelle Gare Centrale de Berlin, là, Osbanoff, en plus. C'est bien ce qui me semblait. Donc, du coup, je vais sur Wikipédia je vois qu'il y a plein de gens qui nous disent bonjour dans le chat aussi au passage merci et à gauche vous avez le lien vers Wikidata qui nous permet de regarder et de voir qu'est-ce qui s'est passé quelles conditions en fait n'ont pas été rencontrées qui fait qu'elle s'est pas affichée et donc oh ah bah ben voilà je comprends mieux pourquoi du coup la nature de la gare centrale de Berlin c'est d'être une station de RER d'être une ferme Bahnhof ces stations de train, de, de, de, de, euh, pas de train à distance, mais de train à longue distance. Ouais. Euh, comment tu dis ça en français de... ben, Fern, c'est comme phare en anglais d'ailleurs, c'est loin, la gare. Oui, oui, voilà, ça. Enfin, euh, ouais. <rire> long di longue distance. C'est l'idée de dire qu'il y a des trains à longue distance qui s'arrêtent ouais. qui dans la gare, en fait. Pour un aéroport, on appellerait ça un aéroport international oui, ou ah, grande ligne dit alios », Oui, c'est ça. C'est l'idée. Ouais. Mais c'est marrant parce que pour moi, la grande ligne, ça décrit les, les lignes de train et pas la gare. Oui. Mais bon, c'est une gare qui accueille des euh, lignes euh, des grandes lignes. Oui, c'est assez étrange. Hein. C'est un pôle d'échange ferroviaire. C'est une tower station euh, qui n'est pas traduit en français non plus d'ailleurs. Pareil, euh, une gare souterraine, une gare centrale et une attraction touristique. Mais à aucun moment, on a très exactement off. Euh, ça y est je parle anglais, allemand maintenant mais j'ai juste gare ça c'est un truc qui va vous arriver euh, tout le temps dans Wikidata, oui, soyons honnêtes des gens qui mettent une valeur plus précise et euh, c'est totalement valide hein, d'ailleurs comme façon de faire on a toujours envie de dire que c'est une gare centrale plutôt que juste une gare euh, et pour toute autre chose hein, on préfère sur une personne indiquer qu'elle est euh, comédienne de théâtre de boulevard plutôt que simplement acteur en général c'est plus précis plus, plus pertinent et c'est pas grave parce que en euh, Sparkle je peux enchaîner deux propriétés je dis non seulement je veux p31 mais je veux aussi ce qui est plus ou moins p31 en fait qui est sous classe de la nature 2 euh, donc j'ai p31 barre oblique slash wdtp 279 avec une étoile et ça ça veut dire Donne-moi tout ce qui a pour nature d'être gare, ou quelque chose qui est sous classe de gare. Donc là, gare centrale, ou gare souterraine, mais gare centrale par exemple, j'en suis sûr. Si je vais dessus, vous allez bien voir que vous avez sous classe de gare ferroviaire. Donc là, si je relance ma recette, ma requête, je devrais en avoir une dizaine, je dirais, qu'il faudrait. Oh, 490, du coup Bam <rire> C'est tout ou rien et du coup, la là, presse la là là, allez dans le Strasse, ça, un tram stop. Nous dit la description, vous voyez que là j'ai bien fait de mettre la description. Et donc là, il nous donne tous les types de gare euh, au sens plus ou moins large. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui pas de description en français d'ailleurs. Et d'autres euh, là, il y en a un arrêt tramway, mais sinon, c'est beaucoup tram stop. Si quelqu'un veut ajouter euh, des libellés en français sur les. Les, les stations de tramway de Berlin, visiblement, il y a à peu près 400 édits faciles à faire. Ça, c'est bon. un truc facile à faire de façon automatique en plus. En plus, exactement. J'ai fait du Open Refine tout l'après-midi. Je peux vous dire que c'est facile. Euh... Et donc voilà, là, on a plein de gars. Qu'est-ce euh, qu'on fait avec maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire Alors déjà, je... juste, je reviens sur la barre oblique là, hein, parce que je vois que alios nous dit qu'il découvre ce soir. J'en profite juste pour euh, mettre un peu en dessous. Alors là, c'est hors de la requête. Hein. Ça marche pas comme euh, comme code, c'est pas valide. Mais c'est juste pour la démonstration. Ça, c'est en fait strictement équivalent à cette syntaxe-là. Ça, on peut l'appeler euh, Toto parce que cette variable n'a aucune importance et re Toto. C'est l'occasion de vous dire que voilà, on, parfois on, a, on peut mettre des, des syntaxes euh, explicites, verbeuses, un peu longues, comme ça, en deux lignes. Mais en fait, là, la variable Toto entre deux, qui a pour nature quelque chose. Et cette quelque chose est lui-même sous classe de machin. Euh, bah là, le Toto m'intéresse pas du tout, donc c'est pour ça que je peux le raccourcir et mettre juste une barre oblique. Euh, de la même façon, si vous avez gare qui a vos propriétés euh, Toto, puis ensuite vous avez de nouveau gare qui est quelque chose, vous pouvez raccourcir avec le point virgule. Et c'est d'ailleurs exactement ce que je peux faire dans le cas qui est au-dessus. C'est que ici, j'ai deux lignes qui commencent par gare. Et si je veux faire plus court je peux remplacer ça par point virgule donc du coup si c'est alors attention que je me trompe pas sujet verbe complément donc si c'est le complément de la première ligne qui est le sujet de la suivante vous mettez une barre oblique si c'est les mêmes sujets pour les deux lignes vous mettez un point virgule subtil subtil voilà euh... et tant que j'y suis aussi un truc que j'aime bien faire c'est mettre un titre sur ma requête avec euh, title deux points en en commentaire au tout début avec un dièse on peut mettre gare de berlin gare voilà et euh, quand je lance la requête et je la relance là il va me mettre tout voilà il vous met une, ba... une un cadre bleu où il vous met le titre en haut voilà et donc ça c'est beau c'est propre je peux vous le partager dans le chat et la question complètement pas du tout préparée de Léa Ensuite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire Parce que là, effectivement, on a une liste qui est un peu brute. Euh, L'idée, c'est d'en faire plein d'autres choses. Je pourrais d'ailleurs ajouter des conditions pour celles qui n'ont pas de libellé en français, pour ceux qui voudraient compléter les choses. Euh, je pourrais euh, mettre des conditions pour n'avoir que les gares de tram ou pour exclure les gares de tram. Parce ouais, c'est ce petit. que j'allais dire. Moi, les arrêts de tram, ce n'est pas très intéressant. Euh, notamment, ce n'est pas intéressant à prendre en photo. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir enlever les gares de tram. Et après qu'on puisse regarder celles qui n'ont pas de photo pour que je puisse aller les prendre en photo un de ces jours. Mmh, bah c'est un bon exemple, effectivement. On peut faire Minus, Gare, euh, Nature. Et donc, du coup, ce n'est pas Gare de tramway en français, c'est Station de tramway. Ce qui, voilà, dans la façon de penser en français, on dit que ce n'est pas une gare. On ne se dit pas que c'est une gare plutôt. On n'y pense pas. Alors qu'en anglais, c'est train et station et euh, tramway station, c'est station dans les deux cas. Et voilà. Pour retirer, c'est avec un minus et en fait c'est une condition, euh, tout ce qui est de plus classique, un hein, sujet vers complément, ce qu'on appelle un triplé en RDR. Euh, et on met minus pour dire que c'est pas une condition qui va s'ajouter, mais qui va se retirer, d'où le minus en français. Il n'y a pas de piège. Et donc je change le titre sans les stations de tramway et quand j'enlève les stations de tramway il me reste du coup du S-Bahn mais bon ça ça reste une gare en tout cas pour nous francophones il nous reste du métro aussi un peu et des gares ferroviaires ferroviaires du coup cool donc euh, voilà et donc j'ai changé le titre et je vous partage ça et je vois que certaines personnes encore apprennent des choses ce soir comme quoi c'est toujours une bonne idée de revenir sur les bases euh... Ce qu'on peut faire pour aller plus loin, c'est aussi, du coup, effectivement, euh, alors, il y a plusieurs choses, qu'on ait des photos ou pas. Euh, donc, une gare qui a des photos, images. Et là, du coup, contrairement à tout à l'heure où j'avais des valeurs fixes, donc pour complément, parce que je voulais exactement des gares et exactement à Berlin, euh, là, la gare, euh, bah, je ne sais pas ce que sera l'image, justement, je demande à le devenir. Donc, du coup, euh, ça, si je fais ça, ça me donnera toutes celles qui ont effectivement une photo. Et si je mets ce qu'on appelle Optional, qui fonctionne exactement le comme le Minus, c'est pour ça que c'est bien les expliquer ensemble. Euh, bah, ça me la donnera s'il est, s'il n'y a pas, mais bah, il me laisse une case vide. Parce qu'en Sparkle, en fait, sur un tableau, par défaut, sauf si vous utilisez Optional, justement, euh, toutes les cases sont toujours pleines, en fait. Et donc là, je le lance. Et. Et je suis bête parce que quand on ajoute une variable dans le where il faut aussi l'ajouter dans le select sinon il la calcule mais il ne l'affiche pas s ban égale erreur oui on l'a déjà dit mais effectivement c'est toujours bien de le préciser et donc là on voit ceux qui ont des photos et celles qui n'ont pas de photos alors euh, du coup léa tu vois que du coup c'était pas une bonne idée pour toi parce qu'elles ont toutes une photo sauf la Berlin, Perler, Brucke, oh, Je ne sais pas, euh, pas où c'est, ça. ça. Euh, je ne sais pas. Mais en fait, elles ont toutes des photos. Donc, bon. Du coup, pour l'objectif sortie photo, ce n'est pas une bonne idée. Mais pour autre chose, ça peut être une bonne idée. Tiens, vu que je ne sais pas où c'est, tu me les affiches sur une carte Oui. Je vais juste montrer une autre fonction avant. C'est qu'elles ont toutes une image. Mais est-ce que c'est des bonnes images Ça, je ne le sais pas. Et je peux changer la visualisation c'est Une première visualisation que j'aime beaucoup qui s'appelle Image Grid, donc grille d'image littéralement, où on peut les afficher sur une image, sur une on peut voir les images et pas juste le lien vers l'image. Je veux dire, et donc là on voit des photos qui sont pour certaines relativement bien faites, bien éclairées. Là, Moritz Place, la, la station de métro, honnêtement, la photo par exemple, celle là, je me dis qu'elle pourrait être améliorable. Si je descends plus loin, il y en a qui sont jolies en plus. Parfois, il y a des photos de l'intérieur. Parfois, c'est des photos de l'extérieur. Tout ça, c'est pareil. Ça pourrait être mieux mis. Une gare disparue. La gare de Berlin. Keurli. Ok, d'accord. Qui a plusieurs photos d'ailleurs. Donc, du coup, elle apparaît plusieurs fois dans mon résultat. Mais on voit comme ça que certaines sont améliorables, on va dire. Pour dire ça gentiment. Ceci dit, si mon objectif, effectivement, c'est d'aller sortir pour les prendre, bah, il est essentiel de savoir où elles sont. Et du coup, je peux faire gare et euh, toujours WDT le préfixe et donc je demande ses coordonnées géographiques que là aussi je ne connais pas donc je stocke dans une variable coordonnées et si je l'ajoute dans le WHERE je l'ajoute toujours dans le SELECT voilà donc là il m'ajoute une colonne avec les coordonnées alors plus j'en rajoute des fonctions plus c'est lent hein. on voit que notre première requête qui était assez rapide devient de moins en moins rapide mais là, ça marche toujours, hein, en 9 secondes, on est encore loin de la de la limite. Et euh, tout comme j'ai sélectionné Image Grid tout à l'heure pour sélectionner la visualisation sous forme d'image, euh, parce que moi, des points 52.5214, je sais pas toi les A, mais moi, ça me parle pas beaucoup. Moi non plus. Et si je mets sur Map, là, par contre, tout de suite, voilà, je les vois. Et même d'ailleurs, tout de suite, on voit apparaître un peu des lignes, parce qu'on voit qu'il y a des points qui sont alignés. On voit des zones avec beaucoup de gardes, des zones sans gare. On peut tout de suite déterminer une, ben, un trajet de sortie, en fait. Euh, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné après coup. J'ai lancé ma requête et j'ai demandé euh, de l'afficher sur une carte. Mais je peux aussi demander que par défaut, ça soit sur une carte. Euh, alors je sais jamais si ça a une importance de le mettre après ou avant le title. On va le mettre avant et on la voit si ça marche ou pas. Mais du coup en mettant default view de point map, forcément par défaut euh, plutôt que de nous donner un tableau, il va nous mettre sur une carte euh, du premier regard. Et euh, que ce soit avant le title n'a pas eu l'air de le gêner. Ici si je mets juste pour ma curiosité personnelle parce que je ne sais plus si je le mets après ça marche aussi. normalement c'est des commentaires ça n'a pas d'importance. Oui, ça n'a pas d'importance. C'est toujours bon à savoir. On peut faire du sparkle pendant des années et ne plus se rappeler que... Et donc, du coup, ça c'est un fond de carte OpenStreetMap. On peut zoomer, et dézoomer. Alors, le dézoom, quand je fais du Twitch en même temps, c'est un peu lourd. Il y a un peu de mal, mais faites-moi confiance. Testez chez vous, ça marche. Et quand on clique sur un point rouge, on a le nom de la gare, le coordonnées, et la photo si elle est présente. Et on voit que d'ailleurs, oh il y a un point là au milieu. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a huit gares au même endroit. Dans le centre-ville. Qu'est-ce que c'est que ça Gare du nord de Berlin. Gare du nord de Berlin. Gare du nord de Berlin. Pourquoi elle apparaît plusieurs fois comme ça il y a des loups Non, c'est la même, mais elle doit avoir plusieurs natures, je pense. Et vu que ce que ça c'est bien, parce que je voulais le dire tout à l'heure, puis j'ai de m'en rappeler. Quand on fait le petit truc avec WDTP31P279, <coughs> si une gare se trouve être plusieurs fois une gare, c'est à la fois une gare de métro, une fois une gare de train, une gare d'hippopotame, peu importe, euh, bah du coup quand il va parcourir les sous classes, il va la trouver plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'il est important assez souvent, par précaution, mettez après le select un distinct Et là. S'il si trouve la même gare avec la même gare, la même gare label, même gare description, même image, même coordonnée Donc si elle a deux coordonnées, elle apparaîtra quand même deux fois. Si elle a deux images, elle apparaît deux fois. Mais vu que la sous-classe, là le fameux type euh, qu'on a caché avec la barre oblique, je le récupère pas, il n'est pas dans les variables. Donc si je fais un distinct, il va pas être pris en compte, il va dédoublonner, entre guillemets. Donc on avait 125 résultats et là on a maintenant on n'a plus que 103. Et si on retourne à la gare du Nord... On a encore deux points, mais c'est parce qu'on a la Gare du Nord avec une photo et Gare du Nord avec une autre photo. Je m'en doutais. Euh, ce qui est l'occasion que je rappelle euh, qu'il y a plusieurs types d'images dans Wikidata. Propriété pour les images. Euh, par défaut, on met image dans image. Pas de problème. La logique est, pas... la logique est encore sauve. Mais du coup, là, on voit une photo de l'intérieur, une photo de l'extérieur. Sauf que dans Wikidata, on a une, une propriété qui s'appelle euh, image de l'intérieur, je crois. On a en fait plein de propriétés. <coughs> on a aussi euh, image de nuit, image d'hiver, euh, image à 360. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres idées, Léa, mais je sais que si tu te souviens. Mais il y en a plein. Et c'est toujours mieux de mettre, euh, du coup, dans... Euh, les bonnes valeurs dans les trucs. Voilà, image du lieu, image de l'inscription du nom du lieu. Et là, on a Nord -Banof, écrit. Euh, voilà. Et ça, ça serait absolument pas euh, autant image intérieur extérieur, surtout sur une gare. Qu'est-ce qu'est l'intérieur, qu'est-ce qu'est l'extérieur d'une gare euh, Image de l'intérieur. Image de l'intérieur. Et vous voyez d'ailleurs que quand il y a image. Il m'en propose plein. Hein. Image du logotype, image du blason, image du drapeau, image tout court. Et quand je tape image 2, vue nocturne, image de la tombe, image de la signature, etc. Donc moi, c'est bien image de l'intérieur que je veux ici. Voilà. Et c'est bien celle-là. Et comme ça, moi, je demandais juste image. Et j'aurais juste image. Mais d'ailleurs, du coup, pour ta sortie photo, Léa, tu peux avoir. Euh, tu peux te faire l'entrée. Euh, l'intérieur, plutôt. des. des gares puisque les extérieurs sont faits. Voilà. c'est plus facile, surtout quand il fait moche. Euh, dans le chat, on a Lou oui. qui propose un truc plutôt sympa. Ce serait, vu qu'on voit déjà sur la carte un petit peu les tracés des lignes, mais on peut juste les deviner, est-ce qu'on pourrait pas regarder quels sont les métros qui passent dans les gares et, euh, et changer la couleur des points en fonction de la ligne de métro euh, oui. pour essayer de dessiner un peu les lignes alors, on peut euh, complètement dessiner les lignes d'ailleurs. Euh, on prend un peu plus de temps que ce que je pensais, donc je ne sais pas si on aura vraiment le temps ce soir. Mais euh, on peut au moins colorer les points sans aller jusqu'à dessiner les lignes, ça c'est autre oh. chose. Parce que si je prends une station au euh, hasard, Prenzlauer, allez, ok. Si on descend, on a. Euh, ploup, ploup, ploup. On doit avoir la ligne, on les avait tout à l'heure sur l'autre gare, donc euh, j'ose espérer qu'on les a ici. Voilà, ligne de chemin de fer, mais sauf que j'en ai plusieurs des lignes, j'ai ligne 81. Ah oui, ça, ça risque d'arriver par contre, parce qu'il y a plusieurs lignes qui passent dans une gare, donc. Il va oui, mais c'est normal. Dans... Gare voisine, j'ai plusieurs lignes, mais dans ligne, j'ai qu'une seule ligne. Les données sont pas totalement complètes pour Berlin, euh, mais bon, on va prendre la ligne 85 du S-Bahn par exemple. Euh, et on doit avoir quelque part l'indicatif de couleur qui est voilà, couleur pareil, une propriété couleur pour la couleur, il n'y a pas de plège. Et il y triplé hexadécimal euh, RGB. Donc, du coup, euh, bah vous voyez que là, celle-là, la ligne 85 n'est pas indiquée explicitement en bas. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas trop éditer parce qu'il y a peut-être une raison. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur les données berlinoises, donc euh, c'est peut-être volontaire. Euh, on va essayer de faire ça. Mais en tout cas, voilà. du coup, dans ma variable gare, j'ai une gare. Je reprends cette variable et je lui dis qu'elle est sur une ligne, ligne de chemin de fer. Et euh, du coup, j'appelle ligne, hein, peu importe. Et cette ligne a elle-même une couleur, couleur, euh, couleur triplée RGB, voilà, celle-là et du coup ça je l'appelle euh, euh, couleur voilà. euh, la ligne en fait ça m'intéresse pas plus que ça hein, comme tout à l'heure euh, et du coup je peux les je peux l'effacer le, ouais, en fait hein, surtout le raccourcir et mettre la barre oblique comme tout à l'heure et donc là la gare va chercher là on va chercher la ligne de la gare et euh, pour cette ligne on va un niveau plus loin on va chercher la couleur Là, je mets pas d'étoile parce que la couleur est directement présente sur les i. Tout à l'heure, il y avait une étoile parce qu'on descendait sur plusieurs sous-classes. Voilà. Euh, et du coup, euh, plutôt que couleur, je crois que si je l'appelle RGB et que je le mets ici, ça va être magique et ça va être directement coloré les points. Euh, je crois que c'est ça. Et voilà, sous vos yeux ébahis. Alors forcément quand il y a plus, vu qu'il faut choisir une couleur pour le point, quand il y a plusieurs couleurs, bah, il fait un peu au hasard, il en prend une et puis euh, débrouillez-vous. Mais euh, tout de suite, on peut voir, euh, bah voilà, ici il y a une ligne qui est violette, ici il y a une ligne qui est pardon. Euh, le bleu est d'ailleurs de passer d'un côté et repartir de l'autre. Là, il doit passer par ici, mais comme je disais, bah, s'il y a plusieurs couleurs, hein, il peut en choisir qu'une. Hein. Ça, c'est pas un problème de sparkle, pour le coup, c'est un problème de visualisation. Euh, il y a des cartes parfois. J'ai déjà vu une carte horrible. Hein. Je me souviens plus où c'était, mais bon, peu importe. Où ils avaient coloré les points, euh, ils avaient coupé le point en deux et deux couleurs, ou coupé le point en trois et trois couleurs. C'était honnêtement illisible. Euh, si vous voulez la ligne, euh, il vaut mieux tracer la ligne pour les couleurs. Euh... Ah, euh, merci beaucoup, Mitou. Je cherchais un truc comme ça dans ma tête, je réfléchissais, euh, et tu fais bien de me le dire. Et du coup, on est descendu. Effectivement, on n'a plus que 73 résultats parce que, comme le dit MeToo dans le chat, hein, je vais le répéter parce que c'est important pour tout le monde. Euh, la propre ligne de chemin de fer, c'est uniquement les rails, pas les services de train passant par la gare. Euh, et donc, ces services que ça s'appelle, du coup, DB Service, non, c'est pas ça. Alors, on prend une autre parce que celle-là, il n'y a pas l'air d'avoir ce que je veux. Alexander Platz, ça, je sais qu'il y a plein de trucs Alexander Platz, ça va être très bien. Donc, du coup, vous avez quand même la démo de l'effet couleur, etc. Euh, et surtout, bah, du coup, c'est bien comme je disais, en fait, il suffit d'appeler sa variable RGB et de la rappeler ici dans Select et il sélectionne tout seul la couleur. Et euh, d'ailleurs, euh, oui, c'était bon. Euh, par contre, effectivement, sur le terme de ce qu'on a requêté exactement comme données, il y a un petit bug parce que effectivement, pourquoi il y a deux propriétés entre les rails et les services, les ferrovipates ont sans doute un avis très tranché sur la question. Là aussi, je vais pas toucher. Je comprends en plus un peu la logique derrière, donc euh, voilà. Mais là, du coup, Gare voisine ligne de chemin de fer. Mais pourtant, ligne U, ça, c'est bien du métro. Euh, mais bon, c'est quand même du chemin de fer. Et s'il n'y a pas de service, du coup D'échange, code de la gare, hum, hum. euh... alors du coup, il faudrait trouver euh, sur les 125-73 quels étaient les 20 euh, qui n'ont pas de service. Est-ce qu'ils n'avaient pas de service du tout? Est-ce qu'ils n'avaient pas la propriété ligne de chemin de fer? Bon, c'est là que je vais m'arrêter parce que les spécialistes. Je leur ai donné les bases, ils pourront creuser plus loin. Et, euh... et les non spécialistes ont déjà aussi une bonne idée. Euh... Voilà, c'est là où je vais faire une petite pause et vous demander si vous avez une question dans le chat ou si toi aussi, Léa, tu une. Oui, moi j'ai une autre requête à faire. On parlait des couleurs des lignes justement. Et euh, je me demandais, on remarque souvent que dans les réseaux de transport en commun, de métro et autres, disons les métros euh, ou les bus, euh, dans les villes, euh, les couleurs des lignes, c'est souvent un peu les mêmes. La numéro 1, elle est souvent verte et la numéro 2, elle est souvent rouge. Et euh, je voulais savoir si on pouvait faire des requêtes là-dessus et si on pouvait regarder, je ne sais pas moi, le pourcentage de villes dans le monde qui ont… Euh, euh, ou la couleur la plus fréquente pour la ligne numéro 1 d'un réseau de transport donné. C'est compliqué ça euh, Alors tu as mis beaucoup de choses dans ta phrase. Oui. Donc euh, aller jusqu'au bout de ton idée, euh, on verra. Surprise. Euh, par contre, récupérer des lignes de métro, leurs couleurs et leurs fréquences, en fait, des couleurs, ça on devrait pouvoir faire. Donc là j'ai ouvert la ligne U2, hein, donc U pour Unterbahn, le métro en allemand, euh, Underground en anglais aussi d'ailleurs. Hein. Euh, et du coup, voilà, on a un élément sur la ligne. Et si je descends, normalement, il y a une couleur aussi quelque part, hein, comme tout à l'heure, couleur RGB. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, bah, je vais faire une, complètement une nouvelle requête. Donc, euh, le petit bouton poubelle à côté pour tout effacer et repartir à zéro. Et donc, du coup, je fais Select Where. Donc là, du coup, on va avoir des lignes qui ont, comme tout à l'heure, pour nature. Et donc, cette fois-ci, ça va être ligne de métro c'est bien ce que j'avais là ici tout à l'heure, ligne de métro. Voilà. Euh, puis là, je ne veux pas faire de sous-classe parce qu'on va prendre que les lignes de métro. Si quelqu'un est intéressé par les lignes de bus ou autre, il peut faire pareil. Euh, parce que là, j'ai peur que toutes les lignes de métro du monde, ça va en faire déjà beaucoup. Oui, on peut restreindre, si tu veux. Euh, on va tenter toutes les lignes de métro et toutes les lignes qui ont du coup une couleur. Une couleur RGB. Tiens, vous voyez couleur là si vous tapez juste couleur et que vous voulez le premier, c'est couleur du sujet, couleur des cheveux, puis couleur des yeux, puis la couleur triplée qui m'intéresse. Donc là, c'est pas, c'est un bon exemple, contre-exemple que c'est pas toujours la première qui nous intéresse. Et pareil, je stocke dans un RGB. Euh, puis j'ai pas peur, je lance ça déjà pour voir premier résultat. Ah, pas tant que ça finalement, 868. Et donc du coup, vous avez la ligne, sa couleur. Euh, là, c'est pas la peine, c'est pas intéressant de récupérer l'alias. On va garder l'identifiant et euh, pour calculer la fréquence, en fait, ce qu'on va calculer, c'est le nombre. Donc, on va faire ce qu'on appelle un, un compte que j'ai présenté il y a 2-3 semaines sur une vidéo que je pas toujours publié, toujours pas publié sur YouTube, excusez-moi, mais ça arrive. Et donc, du coup, je compte euh, pour chaque couleur combien de fois euh, elle apparaît. Donc, mmh. euh, je groupe par couleur, et pour cette couleur, je compte, plus exactement. Et là, je cool. pense qu'on va être confronté à un problème de type euh, groupement des couleurs, parce que à mon avis, il y a beaucoup oui. de, de couleurs très légèrement différentes, et on n'a pas vraiment moyen de dire « toutes celles là c'est du bleu ». Effectivement. Ne serait-ce que parce que, qu qu'est-ce qu que le bleu, finalement Voilà. Euh, si je fais ne serait-ce qu'un tri alphabétique, alors déjà, on voit qu'il y en a quand même trois qui sont euh, noirs. là. Hein quelques-unes machin mais après effectivement entre un noir 000 et un noir 0080 c'est quand même relativement un noir euh, mais on peut faire un compte comme ça déjà à mon avis ça va déjà nous donner des trucs intéressants euh, par défaut il nous fait le compte euh, enfin il nous affiche le compte dans le désordre total donc souvent ça va de pair avec le groupe by on fait euh, ce qu'on appelle un order et order euh, euh, par descendant donc, du plus grand vers le plus petit, euh, c'est pour ça que je mets un desk ici, et, euh, et ça va nous déjà nous donner des choses parce que je pense qu'on va déjà voir. Voilà, tu vois que la première couleur euh, FF000 pour ceux qui, comme moi, sont un peu habitués, euh, savent que toute bah, façon RGB en anglais, Red Green Blue, c'est bien rouge, vert, bleu. Donc, les deux chiffres là, c'est rouge, et c'est exactement d'ailleurs euh, RGB pour un. Euh, euh, les couleurs primaires sont aussi on va s'en rendre compte tout à l'heure les couleurs les plus euh, les plus courantes en, en, en métro C'est c'est une coïncidence intéressante donc on voit que le rouge pur entre guillemets il apparaît en premier là. donc comment on peut voir ça de façon un peu plus visuelle parce que moi je parle pas le rgb euh... c'est ça si je passe en mode euh, visualisation en mode bulle bubble chart on voit tout de suite euh, bah, euh, ah. les couleurs. Et donc du coup, ce qu'on voit tout de suite, en fait, c'est surtout qu'effectivement, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, il y a des couleurs là. Honnêtement, je sais même pas les distinguer l'une de l'autre, euh, tellement elles sont proches. Tout ça, c'est du vert. Tout ça, c'est du machin. Tout ça, du.. Il y a plein. Il y, y a beaucoup de, de jaune aussi ici et là. Et euh, ça, c'est un truc que ne saura pas faire Sparkle pour vous. Euh, mettre tous les rouges d'un côté, mettre tous les trucs de l'autre. Euh, là, typiquement, c'est là qu'il faut utiliser d'autres outils en ligne. Euh, Sparkle ne fait pas toujours tout. Euh, on a vu Rografe l'autre jour. Euh, un jour, je serai assez doué et assez confiant en moi pour vous montrer du Wikidata R. Parce que, ça, Wikidata R, je pense qu'il sait très bien faire ce genre de visualisation. Euh, mais pas aujourd'hui. <rire> Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire des détours pour faire un peu mieux euh, voilà, avec du code Sparkle, mais vous allez voir que ça va être un, un peu compliqué potentiellement. Ceci dit, on voit quand même que euh, le rouge pur est la première couleur, le bleu pur la deuxième couleur, ensuite le vert pur, mais le vert pur il est un peu plus donc vous voyez que la cou quatrième couleur c'est un vert moyen, euh, littéralement d'ailleurs 80, il me semble que c'est la moitié de FF en, en chiffre hexadécimal, que je ne connais pas par cœur non plus, mais voilà, et on retrouve un peu du bleu en cinquième position, des jaunes, etc. etc. Du noir aussi, pas mal, c'est assez marrant d'ailleurs, je pensais pas qu'il y aurait autant de noir. Euh... Euh, comment maintenant on pourrait essayer de simplifier les couleurs en RGB euh, Je l'avais déjà que vu. On de faire la moyenne de, de chaque, des trois couleurs et de prendre, de définir des limites, genre euh, si c'est de 0 à euh, je ne sais pas combien c'est la même. Mmh. Alors déjà mathématiquement, je ne suis pas sûr que ta méthode fonctionne et euh, surtout pragmatiquement, je suis sûr de ne pas savoir le faire. en, <rire> en Sparkle. Euh, Par contre, je suis en train de me dire que j'ai déjà vu un exemple, mais je ne vais pas retrouver, alors peut-être qu'on a si fait exemple. Euh... Euh, merci beaucoup pour cette blague, Pimousse, euh, de... tu fais rigoler tout le chat. Mais juste pour préciser, Wikidata R, ce n'est pas le R guitare, c'est R comme le langage de... Langage de programmation Air Language Voilà le langage R qui est un programme euh, spécifique pour tout ce qui est statistiques et visualisation des statistiques. Et il existe, pour ceux qui sont voudraient regarder avant la prochaine fois, un, un outil qui s'appelle data R. Vous voyez plein d'informations. Puis là vous avez le GitHub officiel où il y a euh, euh, le fonctionnement. Et du coup, il y a des paquets, machin, et tout. Mais il faut savoir programmer en R, ce qui est encore autre chose. Bref, je divague. Si je prends exemple par str, str comme euh, string, tu veux dire pour le code, euh, l'Ouzona, euh, Peut-être. Je ne vois pas. Il faudrait que tu m'en dises plus. Euh, mais si je fais rgb, ouais, str pour string, ça ok. Donc là, ce qu'ils font, c'est un truc marrant, c'est que s'il y a, ils mettent en rouge, s'il y a pas, ils mettent en vert, ou un truc comme ça. Enfin, ils choisissent une couleur en fonction d'eux. Euh, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ça aurait pu être intéressant tout à l'heure pour les stations colorées en rouge, s'il n'y a pas de photo, et en vert, s'il y a une photo. Euh, voilà. Euh, là, ils font un calcul de s'il n'y a pas de couleur. Alors, on met une couleur grise par défaut, ce qui n'est toujours pas ce que je veux. Euh, et puis on retourne sur mon premier exemple. Alors c'est pas grave. N'hésitez euh, pas pendant que je galère à poser d'autres questions au final avant la fin. Euh, si Sinon c'est pas grave, hein. tu sais, le bubble chart il était déjà très joli comme ça. Ouais. Euh, mais ça me perturbe parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et j'ai déjà oublié. Parce que voilà. Ben voilà, tiens, un, un exemple où ils mettent les points en rouge ou en vert hein, pour.. Hein, un truc compliqué alors ça c'est ça c'est une requête compliquée je, je sais qu'il l'a fait hein. c'est euh, le duo suédois merci beaucoup dalf effectivement on peut s'en sortir par une string alors, alors par contre xsd string de i de pour convertir en base 10 oh là. alors euh, ok moi je vois à peu près ce que tu veux dire euh, mais on va essayer d'expliquer ça n'hésite pas à, à expliquer aussi comment tu fais dans le dans, dans le chat. En gros l'idée c'est qu'en fait un code RGB c'est un code sur euh, de hexadécimal de 0 à 16 et euh, du coup c'est trop large en fait c'est trop étendu et donc si on le réduit à 10 on peut-être peut, peut s'en sortir euh, pour avoir moins de et donc là ils nous disent qu'effectivement ils stringent un coup de on dit ok bah, on va tenter de faire ça. Donc là on a la couleur en rgb et du coup on va faire un bind. On va reprendre le code que j'ai copié là. Et on va faire xsd. xsd c'est à chaque fois qu'il y a une truc de format. Je sais jamais trop l'utiliser mais, hein, euh, mais il est toujours intéressant. Donc là je prends le code rgb et du coup je le mets en code on va l'appeler euh, dec comme décimal. Euh, et puis du coup vu que c'est le... Ah, oui mais c'est le même. Un code RGB ne correspond qu'un code décimal. On va tenter comme ça, j'ai un doute. Et qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi il n'est pas content D'après GitHub, un coup de mais un... C'est un bug, s'est proposé, ça n'a pas été résolu, c'est toujours open en fait. Nul ce que tu m'as donné en fait, Dalf. Zut, ah ça m'a donné trop envie. Euh, elle raté Bon, on pourra peut-être regarder hors euh, live et en reparler la prochaine fois. Oui, on va faire ça. Dommage. Mais l'idée aurait été intéressante. <rire> désolé Non, mais c'est pas mal. C'est moi qui suis allé trop vite. Euh, ceci dit, ça m'arrêterait de faire un live, un hein, de ces quatre Lux Et Dalph, il me semble que tu connais un peu le sujet. Hein. Peut-être pourrais-tu être un invité une prochaine fois. Bon, peu importe, on va rester sur la requête comme elle était avant. Je vous la partage. Voilà. Et si, euh, ce que j'ai pas fait, c'est de vous mettre dès le début, de dire que je veux un bubble chart. Bubble graph, chart. Voilà. Euh, et ce qui, c'est ça que je voulais faire, c'est que pour éviter d'avoir trop de petites bulles qui perturbent la lecture, euh, ce qu'on peut au moins faire en Sparkle facilement, c'est limiter aux bulles les plus grosses. Et ça on lui dit avec à la fin, du coup en mettant ce qu'on appelle having comme fonction, euh, nombre supérieur à euh, si je retourne dans la, le tableau, combien je vois Il y en a pas mal avec 2, 3, Bon, on va mettre supérieur à, à 2. Et il faut mettre là par contre pour le coup là tout contrairement à tout à l'heure il est il attend un ordre précis le having doit être avant le order et donc là vous voyez que plus que 18 bulles ce qui est tout de suite quand même beaucoup plus lisible voilà euh, supérieur à 2 tout ça c'est bon hop là je vous partage cette requête Hop là. et du coup on va s'arrêter là dessus et on va finir par un peu des des actus alors je repasse les à l'écran et notamment euh, dans trois semaines maintenant déjà, ça commence oui. Reuse Tout à fait. Donc les data, Day, ou en bon français, les journées de la réutilisation des données de Wikidata, je suppose. Euh, C'est un événement en ligne, une série d'événements en ligne, plus exactement, où euh, on va pouvoir on va présenter plein de projets assez cool qui utilisent les données de Wikidata. Donc, que ce soit euh, sur les projets Wikimedia ou euh, des, mh, des applications, des sites web euh, voilà, qui, qui récupèrent des données de Wikidata, qui éventuellement les mélangent avec leurs propres données euh, et qui en font euh, des, euh, des applications intéressantes. Et on va aussi parler des différentes techniques pour, euh, pour réutiliser des données. On va parler de, de pas mal d'outils. Euh, tu mentionnais, R, tout à l'heure, il y a une session... Euh, qui est à propos de, de, du R justement et de... C'est un data journaliste qui va venir présenter ses projets euh, qu'il fait en R en réutilisant des données oui. de, de data. Alors, en plus, ça, ça va être assez chouette. Je, je me fais une petite remarque parce qu'il ne va pas faire ce que moi je fais avec R, il va utiliser une méthode plus simple. Et du coup, j'irai la voir avec euh, attention et vous-même n'hésitez pas à aller la voir parce que du coup, moi quand je fais du R, je suis obligée de passer par du Sparkle ce qui fait deux niveaux plus compliqués. Et lui, il le fait sans passer par du Sparkle, c'est encore mieux. Donc, euh, je le conseille. c'est Et donc, vous pouvez aller voir la page euh, que Nico a mis dans le chat. Vous pouvez aussi aller voir le calendrier euh, directement pour regarder aussi un petit peu les, euh, les jours et les horaires. Faites attention, les horaires sont en UTC. Donc, si vous êtes en France, par exemple, il faut compter euh, plus 1. Et, euh, et voilà, vous pouvez piocher un petit peu dans ce qui vous intéresse, à savoir que toutes les séances ne sont pas encore ajoutées dans le calendrier. Il y en a plus qui vont être ajoutées bientôt. Euh, et il va y avoir notamment euh, Nicolas qui va participer avec son live à cet événement-là en faisant deux séances, donc toujours les mardis, toujours à la même heure. Euh, la petite différence, c'est que du coup, euh, pour l'occasion, ce sera en anglais. Et donc, tu vas faire euh, la première sur le, sur le Query Service et la deuxième sur OpenRefine. C'est ça. Avec des invités surprises. Exactement. Des invités en attente de confirmation aussi. C'est pour ça que je les laisse surprises. Euh... Mais du coup, ça sera l'occasion de revoir les outils. Du coup, ça sera effectivement en anglais. Je sais que pour certains, ça peut être problématique. Et ben, vous regarderez mes anciennes vidéos en attendant ces semaines-là. Et euh, vous essaierez de comprendre l'anglais. Désolé. Euh... J'en fais que 4-5 par an en anglais sur une année. Ça va. 10% euh, on n'est pas sur l'impérialisme euh, après pour la partie oui. discussion dans le chat et réponse oui. aux questions euh, les gens peuvent quand même écrire en français c'est pas ça le problème mais disons que comme euh, cette fois ci on va avoir des invités parmi les et, enfin les invités et les participants dont certains ne sont pas francophones on essayera de faire du bilingue on va dire c'est ça puis ce sera du bilingue fortement anglais quand même hein. Mais euh, oui, effectivement, je suis euh, francophone, hein, donc <rire> n'hésitez pas à poser en français à côté vos questions. Euh, et du coup, bah, en plus, ce sera des séances, surtout avec la thématique réutilisation, euh, parce que euh, je vous fais des requêtes Sparkle à tire-larigot comme ça à chaque fois, par exemple, euh, mais je ne vous montre jamais comment on peut les reprendre, les réutiliser dans d'autres outils. Par exemple, le Wikidata R. Euh, on lui injecte des outils pour les réutiliser et on se sert du Sparkle que comme étape intermédiaire en fait. Pour beaucoup d'outils, c'est juste un tuyau qui sert à se brancher, euh, mais qu'on oublie presque en fait. Euh, c'est pour ça que je fais des présentations où je montre le, le cœur du, du Sparkle. Euh, mais pour ceux qui font que du Sparkle, bah, du coup on oublie que d'autres l'utilisent comme tuyau. Euh, et un exemple, c'est qu'en format de sortie, on peut sortir les données en voilà visuellement HTML. Hein, mais on peut les sortir en JSON, en XML, en format qu'on veut, on peut le réinjecter dans plein de trucs et faire plein de trucs intéressants. Pareil sur OpenRefine, il y a plein d'utilisations d'OpenRefine dans une optique de réutilisation euh, qu'on oublie. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, euh, dans les autres euh, sessions qui pourraient être intéressantes pour vous dans le programme, euh, donc vous pouvez aller participer à celle qui s'appelle euh, « How to retrieve Wikidata's data euh, » parce qu'on va présenter un petit peu donc comment euh, comment récupérer des données de Wikidata. On va parler très rapidement de Sparkle, pas trop, parce qu'on laissera Nicolas présenter après, mais on va présenter un petit peu les autres façons de récupérer et de réutiliser des données. Je suis sûre que vous, euh, vous apprendrez des choses intéressantes. Et puis après, par la suite, on va parler un petit peu des, euh, des best practices, des, comment on peut dire ça, des, des bonnes pratiques pour euh, réutiliser les données quand on développe une appli autour de ça. Et puis sinon, il y a d'autres choses sur des projets que vous connaissez peut-être déjà. Il y a une présentation de Scolia, qui est, qui est finalement euh, euh, des requêtes Sparkle sous stéroïdes. Il va y avoir pas mal de réutilisation sur les projets Wikimedia aussi, avec notamment les infobox sur Wikipédia et sur Commons. Euh, et puis, euh, voilà, pas mal de projets que vous pouvez aussi découvrir euh... Histropedia est évidemment euh, un des réutilisateurs historiques des données euh, qui met en forme, qui va beaucoup plus loin que ce que Sparkle peut faire dans la mise en forme de, de, de timelines notamment. Donc, euh, donc voilà, ça va être sympa. Il y a euh, ScienceStories.io aussi qui va être euh, très bien dans le genre de d'interface de, bah, de réutilisation des données euh, via euh, je ne sais pas s'il si utilise Sparkle ou pas d'ailleurs, euh, sciencestories.io, mais un, un espèce de résonateur pour euh, les, les scientifiques. Euh, voilà. Et on va s'arrêter là pour ce soir, parce qu'en plus je vois que l'ami Alios a commencé son live euh, euh, déjà, donc il commence dans quelques minutes. Donc euh, s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. Euh, parce que du coup ce qu'on va faire c'est que je vais faire un raid sur Twitch et en fait un raid derrière ce mot un peu barbare euh, il y a tout simplement l'idée que je prends les personnes présentes ici et je les envoie automatiquement chez l'ami alios euh, qui va nous parler d'archives de liens je crois ce soir euh, c'est toujours intéressant euh, par contre du coup ça vous déconnecte de ma session et c'est l'occasion de dire euh, les derniers au revoir euh, donc voilà euh, dernier mot dans le chat éventuellement, et dernier mot, Léa peut-être euh, Non, bah, c'est tout bon pour moi, merci beaucoup pour euh, ton invitation. Continuez ouais. à faire des, euh, des choses cool avec des trains, et puis on se revoit très vite bien, pour les Data Reuse Days. Parfait, merci euh, pour ta troisième venue sur cette chaîne déjà. Euh, et euh, comme je disais, c'est un peu ma bonne résolution de l'année, donc je vais réinviter d'autres gens. Voilà pour les Reuse Day, j'ai prévu que pour les deux mardis de suite, j'invite des gens. J'ai déjà pris des contacts avec d'autres personnes. Si vous-même vous êtes intéressé pour participer aussi, m'accompagner, éventuellement vous pouvez me le demander. Euh, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et donc, euh, je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci. Euh, et juste, en plus d'Alios, euh, et si vous parlez anglais, euh, parmi les gens qui font des streams et des lives, il y a un. Euh, Rebecca O'Neill, qui fait les lundis et jeudis midi en ce moment, je crois, mais ça, ça varie. Euh, mercredi midi, à vérifier sur sa chaîne, Smurky Beck, euh, en anglais sur les choses autour de l'Irlande, puisqu'elle est irlandaise. Et le samedi soir, ou le vendredi soir, si vous parlez suédois, mais alors là, je pense que j'ai perdu tout mon auditoire, euh, du coup, euh, ils font des sessions, Yann et Albin, le duo suédois. Qui font souvent des choses très intéressantes parce qu'en plus Yann fait des, des choses plus euh, démonstrations et Albine souvent des trucs techniques donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, et euh, je vois que le chat nous dit au revoir et nous dit des choses qui n'ont plus rien à voir. C'est donc le moment de lancer le raid chez Alios. Voilà, au revoir. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.